le froid et l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité et l'absence de lumière, on ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller.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 Et on a besoin d'excitants. Mais c'est très simple. Avec les pâtes en Italie, il y a le café le plus fort. Avec les haricots rouges en Amérique du Sud, il y a le café et le rhum. Avec les hamburgers en... aux états unis il y a le coca. Avec les frites en Belgique, il y a la bière. Avec le riz en Asie, il y a le thé. Et nous, on a aussi le café, le thé, le coca et tout ça, et la viande.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 et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine. Elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ses reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase, et infarctus et autre chose. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit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 « Mon époux a été soigné par vous, Madame Irène Grosjean. Il avait un braquet endo qui lui tenait tout l'œsophage. Il a passé récemment un contrôle fibroscopique. Le braquet a pratiquement disparu. Les médecins ne comprenaient pas. Il n'avait jamais vu ça de sa carrière. Mais mon époux a compris que c'était vous qui l'avez guéri. De cela, il aimerait vous remercier. Et cela en personne. » Si vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone avec mes remerciements, merci de nous répondre amicalement. Voilà, mais j'en sois tous les jours. Et si je peux me permettre d'être aussi affirmatif que je le suis, c'est parce que j'ai les preuves et que ce que je dis est prouvable, prouvé et prouvable à merci. Toutes les maladies sont guérissables. Le professeur Joyeux a vu pendant 26 ans Pratiquement tous les cancéreux qui sont venus me voir, parfois il a fallu conjuguer, parfois il a fallu un peu de chimio, parfois il a fallu une opération. Mais si on ne change pas le terrain et la cause, eh bien ces cancéreux vont très bien. Il n'y a pas de récidive. Tandis que si on fait simplement de la chimio, une opération, on ne change pas le terrain, ça va revenir. Et deux ans, trois ans, quatre ans après, vous faites un autre cancer. Mais c'est la même cause. Et le but, il est allé à la racine, au point de départ des choses. Mais évidemment, ce n'est pas le plus facile. Ça demande une certaine compréhension, une certaine détermination. Et comme on vit dans un monde où tout est à l'envers, et la souffrance humaine, quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique,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 Dans une ville comme Épinal, puisque je suis Vosgienne, il y en avait une. Et elle était le, le côté curieux de toute la ville. À l'heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires. Bien soignées, d'accord, mais ils meurent quand même. Il y a un cancer sur deux personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. Enfin, des maladies, il y en a, il y en a, il y en a de tous les côtés. Maladie de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et, il y a de plus, et et on est malade de plus en plus jeune. Des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais enfant, il y a eu un suicide, dans un village de 1000 habitants, en 20 ans d'existence. J'y suis allée il y a quelques années,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 Ces petits cristaux d'acidurique qui sont stockés dans notre organisme sous la forme de minuscules sels. Tournez la tête comme ça. Sentez s'il n'y a pas une carrière dans la nuque là. Mais c'est des cristaux d'acidurique. Et quand le corps veut les éliminer, c'est-à-dire que dès que le corps dispose d'un brin d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour vivre, il l'utilise, le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait.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 Donc chaque fois qu'on souffre quelque part, si on n'a pas un coup, évidemment, chaque fois qu'on souffre, c'est que notre corps essaye d'expulser le petit dépotoir stocké à cet endroit. Tous les gens qui ont eu des blessures, des accidents, des opérations, au changement de temps, vont avoir mal. On a des douleurs. Hein c'est le signal. Au changement de lune, chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien,